Yo, salut à tous, bienvenue pour la vidéo, donc cette fois-ci bah, je vais vous expliquer comment on fait euh, le, le petit secret euh, sur 5 euh, starting room Donc vous allez voir, euh, comme j'en ai parlé, il y en a qui donnent euh, des trucs euh, pas mal Donc euh, des fois c'est des armes spéciales, euh, des fois c'est un accro des atouts Donc là ça va être le cas, c'est un accro euh, des atouts Que vous avez euh, une fois, et il me semble que quand vous crevez, euh, vous pouvez avoir euh, qui est qui pour le ravoir Ou la pierre tombale si jamais votre pote euh, il finit la manche donc voilà, on va commencer sans plus attendre le petit tutoriel. Donc, dans un premier temps, c'est assez simple, il faut monter le courant, le, le, le power. Donc là, il y a une pièce, on voit, il y a trois pièces en tout. Hein. Là, euh, je vais fail, mais voilà, il, y a, il, y a, il y a trois pièces en tout. Donc, d'abord des câbles, après le tableau. Et ensuite d'autres câbles qui se trouvent au fond à gauche voilà. Les emplacements ne bougent pas Il n'y a pas d'autres emplacements Pareil pour toutes les étapes du, du, du, du, du piste secret Il n'y a, a pas d'emplacement qui change En fait ça sera toujours les mêmes Donc une fois que vous avez installé ça Hop vous appuyez Ça vous ouvre une trappe avec le courant Hop vous activez le courant Et là on passe directement à la deuxième étape Comment faire le pack-a-punch qui est bloqué Il y a une porte fermée pour l'activer, il faut appuyer sur des interrupteurs, le premier est en plein mid, et en fait chaque interrupteur euh, va spawn l'un après l'autre. C'est à dire que là j'ai le premier, là j'ai le deuxième, tant que j'ai pas appuyé sur le deuxième, le troisième ne spawn pas. Voilà. Donc là le troisième il va être devant euh, Masto, voilà. là il va être ici, le quatrième, et le cinquième bouton qui fait que Pack-A-Punch est ouvert. Ensuite, après pack-a-punch, on passe directement à comment avoir euh, l'accro des atouts, donc le petit secret de la map. Le petit secret, il commence comme ça. Il faut cutter euh, cette espèce de tableau et appuyer sur le bouton, ce qui fait que ça nous ouvre euh, la salle des challenges. Une fois dans la salle des challenges, vous devez les faire euh, donc un par un. Donc le premier défi, c'est simple, il faut activer trois téléphones. Donc téléphone noir, numéro 1. Téléphone noir numéro 2. Et le dernier des téléphones est devant Masto. Donc une fois que le défi est réussi, on peut dire ça comme ça, vous retournez à au moniteur là où vous avez activé. Et normalement il devrait y avoir écrit « cooldown » en gros que le défi est en train de refroidir. Et en fait va falloir attendre que la musique se termine, donc passer une manche ou quoi, et revenir un peu plus tard et du coup... La deuxième étape c'est le deuxième défi. Donc là faut trouver cinq patates. Donc pareil ça change pas d'endroit. La première elle est là. Il y en a deux dans le secteur d'Area. Il y en a une dans la pièce principale. Donc là la deuxième. La pièce principale, je la cherchais parce que je l'avais pas encore trouvée. Du coup je l'ai trouvée assez vite. Elle était là. Et il y en a deux donc du coup côté masto. Donc il y en a une à côté de Pack A Punch. Au sol. Et il y en aura une euh, sur le tabouret euh, devant le piège en fait. Euh, je ne l'ai pas vu tout de suite mais... Euh, j ai, j ai, là j'ai vu en fait qu'il y avait écrit euh, Trouver la ramasser la patate. Et... Je ne l'ai pas cramé tout de suite mais là on la voit là, sur, la, sur la chaise. Voilà. Donc pareil, une fois que ça s'est récupéré, en fait c'est pas suffisant. Euh, là le défi il est encore en cours. Il y a une dernière étape pour ce défi là, une fois que vous avez trouvé les 5 les patates... Euh, va falloir aller euh, sur un tableau, mettre un coup de couteau et appuyer euh, sur un bouton, ce qui va valider le, le défi. Donc pareil, au niveau des tableaux, ça sera pas d'autres tableaux, c'est vraiment cela. Donc après, je sais pas s'il y a une ordre dans toutes les étapes, mais je sais que... Ben voilà, de toute façon, il faut commencer, faut commencer par le défi numéro 1 afin d'avoir le, le défi numéro 2 et le défi numéro 3. Normal. Donc là, voilà, valider, cooldown, blablabla. Bla. Voilà c'est ça qui est le défi numéro 2 à débloquer cette espèce d'arme. Cette arme qui est super nulle d'ailleurs. Du coup la dernière étape, c'est le dernier défi, il faut survivre 4 minutes. Donc je l'ai essayé franchement en solo. J'ai essayé au moins 5 fois. Et je me suis fait doser à tous les coups. Tout le temps je me suis fait doser, c'est un délire. Donc vous allez voir, je vous ai laissé à mon moment Donc j'en profite pour vous dire que bah encore une fois, j'ai fait ces. Les, les tutos des petits secrets là parce que bah il y en a pas en fait en version française. En fait, la plupart des, la plupart des secrets sont faits en live, donc euh, des lives qui durent une heure, euh, une heure et demie, deux heures, ou sinon euh, c'est des tutos qui sont en anglais. Il faut aller voir sur la page de Steam de la map en question. Donc j'ai pensé que c'était bien euh, de le faire euh, pour, euh, pour les francophones qui veulent tenter de faire les, les records euh, sur les maps en question parce que euh, ces maps sont. sont Dire, elles sont leaderboardées si ça existe, hein, voilà, elles existent, elles sont dans les classements de zombie record, donc euh, s'il y en a qui ont marre euh, de faire tout le temps les mêmes maps, et bah, vous pouvez faire les, les custom maps et donc pas euh, de record. à savoir que le record en solo, je sais pas c'est qui qui l'a fait voilà, première simple mais le record en coop, c'est moi et Blend on a fait 75 parce que l'accro des atouts c'est vraiment un truc de ouf, une fois que vous l'avez, vos balles elles font vla les dégâts, on a campé avec les pistoleros, c'était incroyable d'ailleurs le pistolero que j'ai essayé de modifier là et que je me suis fait doser avec donc là vous allez voir que je vais crever comme une merde Et euh, pour m'aider à, à, à valider le défi hein, J'en avais marre de serpiller tout seul Donc j'ai appelé mon pote Blund Et on l'a fait, euh, fait à deux du coup bah, Il m'a aidé à le faire du coup Parce qu'il a chopé la wonder donc c'était bien Donc là vous allez voir bah Là vous voyez que j'ai l'arme bizarre là Franchement et la merde Et euh, une fois euh, le décompte en haut euh, terminé Vous allez voir que je vais avoir l'accro euh, des atouts Bon bah, en tout cas j'espère que bah, ça peut aider euh, certaines parties de joueurs euh, des personnes qui qui, voilà, qui galèrent euh, à trouver certaines étapes sur certaines maps euh, je vais essayer de, de faire celle de Dacer rose parce que c'est compliqué mais moi je sais pas encore actuellement comment faire mais bon voilà j'espère que ça vous aura aidé en tout cas et, et puis bah je vous dis euh, à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde